tous, dans cette séquence, j'aimerais faire quelques dernières remarques à propos de la concurrence. Ce que je veux vous dire, c'est que le parallélisme, c'est difficile, c'est compliqué. Et en particulier, pourquoi est-ce qu'on fait du parallélisme euh, C'est tout simplement pour gagner euh, du temps et pour accélérer la visite de l'implication. En fait, l'idée, c'est de prolonger la loi de Moore. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez cette loi de Moore, énoncée par Gordon Moore, hein, qui était un grand pont de chez Intel dans les années... 70 ou 80 plutôt, euh, en fait, hein, il partait d'une observation qui était que les progrès technologiques faisaient que grosso modo tous les 18 mois on doublait la fréquence de cadence des processeurs. Et que par conséquent, en gros, sans rien faire dans votre programme pendant 18 mois, votre programme vous faisait tourner sur un nouveau processeur, il allait deux fois plus vite que sur l'ancien processeur. Et cette règle-là, elle a été à peu près correcte jusque dans les années 2000. Et ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que progressivement, on a commencé par atteindre des fréquences de l'ordre de plusieurs gigahertz, qui sont les fréquences à peu près à l'heure actuelle auxquelles on est, quasiment, qui n'ont à peu près pas progressé, et euh, qui euh, faisaient que le temps de propagation du signal électrique, même dans un processeur qui n'est pas bien gros, eh bien, ne pouvait plus être considéré comme négligeable. C'est-à-dire qu'on était confronté à des règles physiques qui fait qu'on avait de l'asynchronisme. Alors pour corriger cet asynchronisme, qu'est-ce qu'on a fait Eh bien on a continué à réduire, à graver de façon de plus en plus fine, et plutôt que d'avoir un processeur, on s'est dit, ben, on va mettre deux processeurs sur la même chip, de cœur, puis trois, puis quatre, puis 8, puis etc, etc. Et donc, si vous voulez, l'idée était, on ne pouvait plus avoir, dire, ben, bon processeur, il est calancé deux fois plus vite qu'il y a 18 mois, mais par contre, on peut dire, j'ai, par rapport à il y a 18 mois ou il y a 2 ans, j'ai deux fois plus de cœurs que j'en avais avant. Alors évidemment, on triche un petit peu avec ça, hein, parce que euh, quand vous avez une application qui est séquentielle, ce n'est pas parce que j'ai deux cœurs qu'elle va aller plus vite. Mais ça veut dire que votre machine, elle peut faire plusieurs choses en parallèle. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, grosso modo, ce qui nous intéresse, c'est le gain. Donc le gain ici, il est... Euh Considérés comme étant des multiples, des multiples par rapport à la durée de l'exécution sur un processeur. C'est-à-dire que le gain, quand j'exécute sur deux processeurs, si j'exécute deux programmes, je peux espérer un gain de 2. Si j'exécute sur 12 processeurs, je peux espérer un gain de 12. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que euh, si j'exécute deux programmes qui n'ont rien à voir sur deux processeurs, j'aurai bien mon gain de 2. Mais si c'est un programme concurrent avec des interactions entre les différents éléments qui, du programme, les différentes euh, fils d'exécution, d'accord, et ben, euh, vous sentez bien que toutes les synchronisations nécessaires vont me ramener, d'accord, euh, sur cette partie-là de la courbe, sur le bas de la courbe. Alors par contre, il y a d'autres dispositifs qui nous aident. En particulier, il y a des mécanismes euh, comme lhyper c'est le nom qui est donné par Intel, mais euh, chez AMD, dans d'autres familles de processeurs, vous avez des mécanismes similaires. Vous savez qu'un processeur, il est divisé en étages, et on peut faire des choses en parallèle. Et bien vous avez des dispositifs qui, eux, au contraire, vous tirent plutôt euh, vers le haut, d'accord, et qui fait qu'on peut parfois être un peu au-dessus de la courbe, euh, linéaire que je vous présente ici. Alors bien évidemment, en général, on ne va jamais beaucoup plus que de l'ordre de 10%. Mais on peut être légèrement au-dessus de la courbe, c'est-à-dire dans un mode que je qualifierais de supralinéaire. Alors, il est intéressant d'évaluer le parallélisme possible. Et euh, ça dépend évidemment grandement des interactions de votre programme. Alors, euh, moi j'étais dans une conférence en juin dernier, euh, euh, il y avait un conférencier invité qui s'appelait Philippa Stigas, et dans son introduction, avant d'attaquer de, des problèmes plus compliqués, hein, euh, il rappelait euh, ces notions là et j'ai pensé à vous, mes étudiants, je vous disais tiens, ça c'est un point intéressant, donc je vous le fais plutôt en conclusion, lui c'était en introduction de son exposé, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Donc je vais vous parler de sa formule à lui, donc en fait il y a des éléments qui sont parallélisables, on va dire P, et puis des éléments qui sont non parallélisables. Et à partir de ça, euh, ce que lui fait, c'est qu'il dit « le gain théorique », encore une fois c'est une estimation a priori, euh, il est de cet ordre-là. D'ailleurs, euh, quand j'ai cherché euh, s'il y avait d'autres métriques, il y a effectivement profusion d'autres métriques vous pouvez regarder, demander à Google ou aller sur Wikipédia. Il y a une métrique empirique de James Randall, il y a la loi de Gustafsson, il y a la métrique de Carp Flat, etc., etc. Et elles ont tout en commun de s'intéresser au frein du parallélisme par rapport à l'exécution de deux programmes qui n'ont aucune interaction entre eux sur deux processeurs de cœur distincts. Alors c'est important parce que, qu'est-ce qu'elle nous dit euh, cette formule, ou les autres, hein, parce qu'elles ont à peu près toutes la même tête, hein, euh, elle nous donne en gros une tendance, et cette tendance elle est très intéressante. Donc vous voyez par rapport à ma courbe de tout à l'heure, ça c'est le gain linéaire. Alors évidemment je, je vais jusqu'à x100 ici, mais vous voyez je vais ici jusqu'à plus de 1000 coeurs. Et la courbe verte, qui est la courbe la plus performante dans cette partie-là, elle considère une application pour laquelle il n'y a que 1% du code qui engendre des contraintes sur le parallélisme, c'est-à-dire qu'il n'est pas purement parallélisable. Et vous voyez que c'est terrible, parce que ce 1% fait que pour 1080 coeurs, ou processeurs, eh bien ici, je n'ai un gain attendu que de l'ordre de 90 fois le temps d'exécution, que j'aurai sur un processeur. Ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que probablement, au-delà de l'ordre de 400 cœurs ou processeurs, vous voyez qu'entre 400 et 1000, j'ai rajouté de l'énergie, hein, j'ai rajouté 600 cœurs, et bien, euh, j'ai un gain qui est totalement marginal. Donc déjà, ça peut vous donner une idée de comment euh, on peut dimensionner le nombre de cœurs ou de processeurs qu'on va attribuer à une application en fonction de, de ces critères-là. Donc ici, vous avez 99% de parallélisables, 98, euh, 18, 97, et ici vous avez 90. C'est-à-dire que, encore une fois, vous avez l'impression, mais pour une instruction non parallélisable j'en ai 9 qui sont paralysables, vous avez l'impression que c'est super parallèle, et vous réalisez que là, j'ai carrément une asymptote. C'est-à-dire que j'ai toujours mes 1000 coeurs, mais j'ai un gain de 10. C'est-à-dire qu'entre 80 coeurs et 1000 coeurs, il y a quasiment plus de différence. Alors vous allez me dire, est-ce que ça a un sens de faire ce calcul-là Parce que des machines à 1000 coeurs, ça existe. Alors, dans le commerce, pour monsieur tout le monde, vous avez remarqué que vous avez facilement des machines à 12 coeurs, 24 coeurs, 32. Récemment, j'ai acheté, pour faire des expérimentations, des machines à 80 coeurs, des machines à 128, etc. Mais si on va dans le « un peu plus prototype », on commence à avoir des machines des centaines de cœurs, et dans le laboratoire que je dirige, il y a des gens qui travaillent sur les problématiques de ce qu'on appelle le ménicor, c'est-à-dire que quand on a ce genre, ce, ce, ce niveau de cœur. Donc c'est pour l'instant pas encore très intéressant, mais c'est des choses que dans votre carrière vous allez probablement rencontrer. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ça veut dire que vous devez... Vraiment travailler l'architecture de votre application parce que il faut vraiment diminuer au maximum tous les freins au parallélisme si vous voulez des applications qui tiennent la charge. Alors il y a plein plein plein plein de manières de nous en sortir bien évidemment. Hein. Euh, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est réaliser qu'approcher le grain théorique déjà qui, qui n'est que linéaire est hein, difficile. À cause des contraintes qui forcent forcément des séquentialisations. Et qu'en plus, ce qui est compliqué, c'est que vous avez pris l'habitude dans une application de voir l'architecture statique de votre application, c'est-à-dire la façon dont les classes sont structurées entre elles pour donner lieu à l'ensemble de votre code. Mais quand vous faites du parallélisme, vous êtes obligé de vous intéresser aux aspects dynamiques, et en particulier. Les choses comme où sont les goulots d'étranglement Je vous rappelle que c'est très facile. Dans un système concurrent, l'élément le plus lent cadence tout le monde. Donc si vous avez un goulot d'étranglement qui ralentit tout, eh ben, il va cadencer le débit global de l'application. Euh, il va falloir favoriser tout ce qui est coopération locale. Il va falloir euh, bien voir comment la structure hiérarchique se mappe sur les aspects euh, dynamiques, etc. etc. L'impact des synchronisations... Ça, c'est sur une machine multicœur, mais aussi quand vous êtes sur des multi-machines, c'est-à-dire en fait des machines qui sont connectées en réseau, l'impact des communications. À l'heure actuelle, vous avez ce qu'on appelle les gabarits de conception. C'est un terme qui est très connu, hein, mais en particulier, il y a pas mal de gabarits de conception qui sont dédiés euh, au parallélisme. Par exemple, le pipeline, hein, c'est des opérations qui s'effectuent les unes après les autres, qui sont découpées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, typiquement dans un processeur, c'est comme ça que ça fonctionne, vous avez plusieurs instructions qui sont dans le même processeur, qui s'exécutent en même temps, mais pas au même stade de l'exécution. D'accord donc j'ai un, un processeur avec 64 étages de pipeline, hein, c'est des valeurs qui sont courantes, hein, euh, je multiplie la vitesse d'exécution par 64. Le modèle client-serveur, c'est le modèle d'Internet. Le modèle maître-esclave, c'est un modèle... Euh, une variante du modèle client-serveur. Vous avez dans des API récentes, typiquement proposées par Google, une structure qui s'appelle MapReduce, qui permet effectivement d'appliquer des traitements à un ensemble de données d'une certaine manière et de favoriser le parallélisme. L'intérêt, c'est que le parallélisme, il est pris en compte par la règle, par le, le système, le framework, et du coup, vous ne voyez pas euh, les choses, c'est un peu magique pour vous, et évidemment, euh, l'environnement s'assure de la meilleure exécution possible, et puis, on parle beaucoup et, euh, de structures de données, typiquement dites lock-free, c'est-à-dire, en fait, qui ne nécessitent pas de verrouillage pour régler les conflits potentiels qu'il pourrait y avoir s'il y a deux acteurs qui accèdent en même temps euh, à la même donnée. Et puis, il y en a évidemment plein, plein d'autres. Donc, tout ça pour vous dire que, si vous poursuivez plus loin euh, dans euh, ce domaine-là, eh vous avez quand même malgré tout des outils qui vous aident euh, à atteindre euh, le, le, le gain euh, linéaire théorique euh, d'une application. Alors la dernière chose qui est importante, c'est que face à tout ça, parce qu'évidemment le, le monde, ce n'est pas les bisounours, hein, c'est... Compliqué. Vous avez plein de contraintes. Donc, j'ai déjà parlé de du MiniCore, hein, où vous allez avoir de plus en plus de cœurs qui vont arriver, avec tous les problèmes d'accès à la mémoire qui sont en train de totalement changer, en particulier avec ce qu'on appelle les architectures NUMA (NUMA pour Non Uniform Memory Access). Hein, vous pouvez regarder ça sur euh, demander ça à votre moteur euh, de recherche favori. Vous avez souvent des contraintes temps réel, en particulier euh, il y a des domaines où le parallélisme est sous-exploité pour toute une série de raisons. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est très, très difficile dans des contextes où euh, c'est des, des, des applications qui sont highly critical. Euh, si ça plante, ça peut coûter des vies, donc on rigole pas. Euh, mais ces contraintes temps réelles dans ce type de système, ben, elles pourraient bénéficier bien évidemment d'une exécution euh, euh, concurrente, mais c'est compliqué parce que l'exécution concurrente est moins déterministe que d'autres. Les approches hybrides aussi, vous avez à la fois du multicœur sur une machine et puis plusieurs machines multi qui sont connectées en réseau, multi machine d'accord Et puis, bien évidemment, euh, alors c'est vrai déjà avec le, le parallélisme local, donc sur du multicœur, euh, mais c'est encore plus vrai avec du réseau. Euh, quand vous êtes sur du multi-machine, eh ben, vous avez des problèmes de reprise sur panne. Quand vous avez des applications qui s'exécutent très longtemps, euh, ben, qu'est-ce qui se passe si elle tombe en panne, je dois réexécuter quelque chose depuis le début, ou est-ce que si un des acteurs tombe en panne, je peux récupérer l'information dont il disposait, etc., etc. Enfin, vous voyez, toute une série de contraintes complémentaires qui euh, ne font que rendre les choses plus difficiles, mais ô combien plus passionnantes. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.